Aujourd'hui nous avons une destination très importante, donc il faudrait qu'on mette les moyens de manière à recevoir les touristes en Guadeloupe dans de bonnes conditions. Il y a eu 120 000 heures de travail et jusqu'à entre 120 et 150 personnes présentes sur la piste. Voici toutes ces caractéristiques pharaoniques je dirais de ce chantier. Nous avons effectivement eu 25 entreprises impliquées, dont 21 entreprises locales. 60 de la main d'oeuvre était de la main d'oeuvre locale. Et nous avons aussi fait de l'insertion, qu'on a permis à quatre jeunes du RSMA d'apprendre un nouveau métier et d'avoir leur premier emploi dans le cadre de ce chantier. 99 des personnes qui viennent ici, fustelles en Martinique, le font par voie aérienne. Et donc il faut non seulement des pistes permettant d'accueillir les aéronefs, mais il faut aussi tout un dispositif technique derrière permettant aux passagers d'être fluides, de pouvoir récupérer ses bagages, d'avoir l'assurance d'avoir son bagage et puis tout cela dans des conditions les plus rapides possibles Effectivement, sur une grosse série de travail, la région s'est engagée, un, à accompagner euh, l'aéroport euh, avec la BEI, la Banque Européenne d'Investissement. En deuxième lieu, sur le PO 2014-2021, c'est 20 millions que nous avons octroyés, 10 millions pour la piste, 10 millions pour les travaux de l'aérogare. Cette année, enfin, euh, dernier PO, 9 millions dans le cadre de Réacture, et sur le prochain programme, ce sera encore 20 millions pour moderniser les